Bonjour, je suis Johanna, j'ai 32 ans, je suis paxée et j'ai deux enfants de 4 et 2 ans. Je suis consultante en recrutement euh, et voilà. Je n'ai pas de passion particulière dans la vie parce que je change de passion régulièrement. Donc, euh, que ce soit la formulation cosmétique ou le tricot, je suis forcément passée à un moment donné. En ce moment, c'est la gestion de mon argent. J'ai confié mon argent à Nalo parce que euh, j'ai été vraiment séduite par le fait de pouvoir gérer à un seul endroit plusieurs projets différents euh, et que ce soit aussi euh, autopiloté et que je n'ai pas grand-chose à faire à part juste euh, verser mon argent dessus. D'ailleurs, il y a aussi un versement programmé, donc c'est extrêmement pratique. Je suis cliente Nalo depuis environ trois mois. J'ai connu Nalo grâce à ma meilleure amie euh, et donc elle a pu d'ailleurs me parrainer. Donc grâce à elle, j'ai eu trois mois de gestion euh, gratuite. J'ai plusieurs projets chez Nalo. Le premier et le plus important, c'est euh, un projet immobilier que j'aimerais bien réaliser euh, d'ici cinq ans au grand maximum. Euh, les autres, c'est un projet par enfant. Donc euh, chacun de mes enfants a un projet pour ses études ou pour peut-être pourquoi pas leur premier investissement immobilier. Et j'ai un dernier projet, qui est celui de la retraite. Ma fille est née euh, il y a deux ans maintenant. On a un appartement avec une seule chambre. Un appartement qu'on adore, mais qui est légèrement étroit pour nous maintenant. Donc, euh, dans l'idéal, on va pouvoir euh, emménager dans une maison ou au moins dans quelque chose qui a un extérieur. Euh, et euh, pourquoi pas au soleil un jour, euh, je ne sais pas, le projet n'est pas extrêmement défini encore. Mais euh, voilà, on aimerait pouvoir euh, emménager dans plus grand et arrêter de se marcher dessus. C'est un projet Nalo parce que euh, jusqu'à présent, j'avais mon argent sur un livret A. Donc, un livret A ne rapporte pas d'argent. Euh, et j'avais aussi un PEL. Euh, qui euh, n'est pas non plus un moyen très souple de euh, gérer son argent. Donc, euh, en... Et puis surtout, j'avais envie de tout euh, regrouper au même endroit. Mes enfants avaient aussi des livrets euh, zébulons euh, qui ne rapportaient pas grand-chose non plus. Donc, j'ai vraiment voulu euh, tout centraliser au même endroit pour pouvoir euh, tout piloter et pourquoi pas d'ailleurs parfois faire des ponts d'un projet à l'autre et pouvoir euh, passer facilement de l'argent d'un projet à un autre.